Bonjour à tous, aujourd'hui, comme une fois de temps en temps, on se retrouve devant l'ordinateur et donc devant la webcam. Je le précise pour ceux qui peut-être s'inquiéteraient de la qualité un peu inférieure de la vidéo dans cette introduction, c'est parce que donc on n'est pas à la table, on va être sur Tabletop Simulator. Et si j'avais voulu être facétieux en introduction de cette vidéo, je vous aurais posé la question suivante, aimez-vous l'argent Parce que si oui, moi j'ai un plan pas trop mal pour s'en faire des brouettes sans trop travailler, et ce plan, bon, allez, je vais vous le dire, ce plan c'est... Alors j'entends déjà hein, ceux qui vont probablement me reprocher d'être très dur, trop dur peut-être, plus dur en tout cas que dans ma vidéo sur l'Elder Scroll de Modifius, avec lequel j'avais déjà pas été très tendre, mais je pense que, qu'on soit d'accord ou pas avec euh, ce dont je vais parler, qu'on y soit indifférent ou pas, à un moment il faut poser des mots sur ce qui se passe. Bref, on va parler de Dead by Daylight. Mais avant d'élaborer indéfiniment sur ma vision philosophique du jeu de société ou de ce que devrait être une adaptation de jeu vidéo, on va rappeler à ceux qui ne le savent pas ce qu'est Dead by Daylight. Dead by Daylight, c'est à l'origine d'une création vidéoludique de Behavior Interactive qui est sortie en 2016 sur toutes les plateformes, à l'exception de la Switch qu'il verra arriver un petit peu plus tardivement. Il s'agit d'un jeu en ligne de survie, s'inspirant des classiques de films d'horreur, dans lequel un groupe de survivants devra effectuer un certain nombre de tâches afin de s'enfuir d'une zone, pendant qu'un monstre, un tueur, en tout cas une icône de film d'épouvante, elle aussi incarnée par un joueur, tentera de les attraper et de les tuer. Le jeu peut se targuer d'un beau succès sur la durée puisqu'il continue encore aujourd'hui à être mis à jour avec du nouveau contenu et possède une vraie communauté, une vraie présence, notamment sur Steam, donc sur PC. Euh, J'y ai pas mal joué pour ma part et euh, pour résumer à ceux qui vraiment ne connaissent pas Dead by Daylight, on pourrait lister ses points forts de la manière suivante. Prenez des notes, c'est important Petit 1, il s'agit d'un jeu qui est extrêmement stressant, et ce qui est intéressant c'est que c'est pas stressant que pour les victimes, puisque le tueur est souvent très lent, qu'il a parfois l'impression de tourner en rond sans jamais réussir à attraper personne, alors qu'évidemment il joue contre la montre, puisque les survivants, pendant qu'ils ne sont pas trouvés, œuvrent à s'enfuir. Petit 2, côté victime, les mécaniques reposent beaucoup sur des décisions qui sont spontanées. Est-ce que je vais prendre ce raccourci quitte à faire du bruit Est-ce que je vais aller sauver quelqu'un qui est blessé, un camarade, ou plutôt essayer de m'en sortir tout seul euh, Et le fait de s'adapter aux, aux aléas, bien sûr, au comportement du tueur, ça joue beaucoup. Euh, le stress des joueurs qui incarnent les victimes et il est vraiment démultiplié par la difficulté à se repérer dans l'espace, petit 3, les difficultés à savoir donc où sont les alliés et bien sûr, où se trouve le tueur, puisqu'on est toujours sur le qui-vive à essayer de guetter le moindre son, le moindre mouvement dans les arbres, et ça c'est extrêmement inquiétant. Et enfin, au milieu de toute cette tension, les joueurs survivants devront réussir des skill checks, des, des QTE, enfin des actions réflexes, comme euh, par exemple appuyer sur une touche au bon moment dans un temps imparti, et ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est ce qui rend le jeu vraiment tendu et je pense que c'est aussi ce qui fait une partie du succès du jeu parce que quand vous faites les, les événements qui sont vraiment cruciaux comme par exemple réparer le moteur qui ouvrira la porte qui vous permettra de vous enfuir, c'est le moment où forcément vous regardez derrière vous, vous écoutez le moindre son possible pour voir l'arrivée du tueur et il faudra quand même malgré tout être prêt à réagir si le, le jeu vous dit « appuyez vite, sur espace dans le temps imparti » et ça fait vraiment vraiment la différence. Du coup, vous allez me dire, après ce résumé succinct, mais alors plus que dans Elder Scrolls, qui finalement est une adaptation d'un jeu vidéo qui lui-même s'inspire des jeux de rôle papier, donc la boucle est bouclée, c'est pas trop difficile d'en retrouver l'essence, plus que dans Elder Scrolls, adapter Dead by Daylight en jeu de société, ça a l'air assez compliqué. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de transférer des notions comme le stress, comme les positions cachées, euh, dans un jeu comme ça semi-coopératif asymétrique, c'est possible, mais ça demande quand même des mécaniques un petit peu recherchées. Alors l'auteur il a pris une décision audacieuse et l'éditeur en tout cas, euh, en suivant le plan que je mentionnais en début de vidéo, il a tout simplement décidé de n'intégrer aucune de ces notions. Donc dans le jeu de société Dead by Daylight, vous n'avez pas de stress, vous n'avez pas de position cachée ni de difficulté à vous repérer dans l'espace puisque chacun est incarné par une figurine et que tout le monde voit tout le monde, et même en ce qui concerne la communication, ce qui est vraiment le point le plus peut-être le plus tendu dans le jeu de vidéo, euh, il est dit ici dans la règle que quand des victimes communiquent entre elles, le tueur doit les entendre et les comprendre. On va donc jouer un jeu de société Dead by Daylight qui n'a quasiment aucune caractéristique commune avec le jeu vidéo Dead by Daylight. C'est ce qu'on va voir. Voilà, on en a terminé avec la, la vilaine webcam qui bave. Vous voyez donc maintenant euh, le jeu, en tout cas sa version prototype sur Tabletop Simulator. Ça va être assez vite vu hein, en termes de, de review de règles, on est sur un jeu finalement de chat et de souris. Vous avez ici le plateau du tueur qui dispose de 5 cartes de mouvement, les survivants eux en ont 4, elles sont toutes différentes. En fait si vous regardez bien, sur le plateau voilà ce qui... Re... Alors en plus on voit rien parce qu'il y a plein de jetons dessus et ce sera vraiment des, des, des jetons comme ça. Euh, pour vous déplacer de, entre chaque lieu où vous avez différentes possibilités de déplacement, ici de façon discrète, ici en sprintant, ici sur la pointe des pieds, etc donc il va falloir utiliser la bonne carte au bon moment pour aller où vous voulez aller euh, une notion qui pourrait presque être intéressante si on ne récupérait pas ces cartes à chaque tour mais sauf que c'est le cas du coup je ne vois pas comment le tueur peut deviner ce que vous allez faire à partir du moment où à chaque tour vous avez toutes les cartes en main bref euh, donc on est sur un jeu finalement de chat et de souris euh, le tueur comme les survivants dispose de points de sang qui sont des points d'action finalement et ces points d'action vous allez les utiliser pour euh, utiliser des pouvoirs pour activer des pouvoirs, des perks euh, les perks, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure quand je parlais du jeu vidéo, euh, c'est aussi un des points forts euh, de ce jeu vidéo qu'on ne retrouvera pas dans le jeu de plateau, c'est que plus vous jouez finalement, plus vous allez accumuler des points que vous dépenserez pour améliorer vos personnages de manière définitive et donc euh, plus vous allez jouer, plus vous aurez euh, de facilité peut-être à repérer l'ennemi ou si vous, êtes, si vous êtes le tueur, à vous débarrasser des survivants. Bon, ici, évidemment, on n'a pas ça, c'est du one-shot. Hein. Donc, chacun a un petit, un petit résumé. Il a euh, trois perks, je crois que c'est le cas pour tout le monde, y compris pour le tueur. Et on va être réparti aléatoirement sur ce magnifique plateau. Je reparlerai peut-être un petit peu de la délai tout à l'heure. Où, finalement, on ne voit pas grand-chose une fois qu'on a posé tous les jetons nécessaires au jeu, euh, qui représentent en fait des icônes... Oups, des icônes... Euh... Des icônes d'objets d'ailleurs qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Euh, chacun est réparti aléatoirement sur cette carte. Il y a plusieurs cartes, mais alors en fait c'est juste un layout de deux de cases qui va être différent. Euh, il est même possible, alors du coup ça c'est rigolo, mais il est même possible de commencer sur la même case que le tueur. Donc bon, bref. Euh, vous êtes donc vous déplacer d'un espace à l'autre en cherchant les moteurs qui sont donc ici en jaune et qu'il va vous falloir réparer maximum ici pour ouvrir la porte et pouvoir sortir via les de sortie, je vais y arriver, euh, sachant que tous ces petits jetons là tellement jolis sont répartis aléatoirement, aléatoirement au début de la partie, donc ce qui, si on veut être honnête, garantit une certaine rejouabilité. On a un tout petit clin d'œil à ce qui fait, je vous parlais de decision making dans le jeu vidéo, vous savez à ce que je prends le raccourci qui fait du bruit, Voilà, il y a des endroits qui sont bloqués par des espèces de, je crois qu'ils s'appellent ça, des murs destructibles, et donc bah, passer par là est plus risqué puisque ça risque d'alerter, e d'attirer le, le, le tueur, de lui, euh, de lui conférer un avantage. On commence tous, euh, bah, en fait j'ai quasiment fait le tour du jeu, vous avez différents types de, de jetons, euh, avec différentes interactions possibles, euh, ce qui est rouge va être lié au tueur, euh, ce qui va être d'autres couleurs va être lié euh, au survivant, sachant donc que les pions jaunes sont les pions essentiels pour la, la survie. Côté tueur, si vous ne connaissez pas le jeu vidéo ou pas bien, euh, dans le jeu vidéo, en fait, vous allez blesser donc, les survivants, ensuite les attraper et les accrocher à des espèces de crochets de boucher qui sont représentés un petit peu ici. Euh, évidemment, quand vous avez réussi à pendre tout le monde, vous avez gagné. Ici, on aura donc une piste, de la même manière que les survivants ont une piste pour, euh, de réparation du moteur pour pouvoir sortir. Quand la piste est pleine, le tueur a gagné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Pas grand-chose, puisque finalement, les tours s'articulent vraiment comme ça. Euh, les, les survivants vont mettre face cachée une de leurs cartes mouvement. Ensuite, le tueur va placer deux de ses cartes, sachant qu'il a une carte à tendre, il a le droit de rester sur place, alors que les, les survivants n'ont pas le droit. On va révéler tout ça, et puis, euh, bah voilà. si le tueur arrive sur la case d'un survivant, il va pouvoir essayer de lui faire du mal. Et le survivant, s'il arrive sur une case où il peut interagir avec quelque chose, il va bien sûr tenter de le faire. C'est... voilà. Voilà, j'ai je... enfin, d'autres choses à dire, hein. mais là, sur les règles, on a fait le tour. Donc finalement, il n'y a pas vraiment, pour le tueur, de moyen de, de deviner ce que, va pouvoir, ce que vont pouvoir faire les survivants, à part à se dire, un euh, tel va certainement essayer d'aller sur le moteur, puisque il va tenter de sortir, de remplir bah, la, la piste pour, pour sortir. Donc je vais essayer d'aller sur une case où il y a un moteur, au cas où il irait. Ben, on est sur du bluff à deux balles, vraiment, clairement, puisque... le. Enfin, ouais, voilà. Il, le, le, la victime peut parfaitement faire le tour, aller faire autre chose. Et j'imagine que ça marche, hein, que euh, on arrive à créer une sorte de... Je ne sais pas de suspense, de, de, de, de, de, de course de chat et de la souris équilibrée. Mais bon, ça ne va pas bien loin quand même en termes de mécanique. Il y a vraiment, sur les peut-être 20 pages de règles, il y a deux pages qui sont liées au gameplay, si je ne dis pas de bêtises. Et je peux même vous le prouver tout de suite. Euh, on remonte un tout petit peu. Euh, ouais. Donc là, on est. Gameplay. Donc là, on explique. Euh, voilà, survivor. Donc c'est ici. Le fait de pouvoir bouger, interagir. Donc on a deux pages. Ensuite, on a le killer qui a une page. Et ensuite, on est déjà à la phase d'entretien. Voilà. Et le reste, après, ça va être des, euh, à quoi correspondre chaque icône et chaque, chaque interaction. Alors, il y a des trucs qui sont assez phénoménaux. Euh, vous allez penser, si vous ne suivez que les vidéos où je, je tabasse un petit peu des jeux, des adaptations de, de jeux vidéo qui, euh, qui m'agacent, mais euh, vous allez trouver un point commun avec Elder Scrolls, euh, c'est les dés. Moi, j'ai pas de problème avec les dés, j'ai un problème avec l'usage qu'on va en faire. Ici, ils ont voulu euh, réimplanter les fameux skill check, vous savez, donc ce, euh, cette ce moment très tendu où justement, vous réparez un moteur dans le jeu vidéo, ça fait un petit peu de bruit, ça ronronne, etc. Vous êtes là avec vos outils ou, ou ce que vous avez, et puis vous jetez des, des coups d'œil sur les côtés de, de peur que le, le monstre arrive. C'est à ce moment-là où le jeu vous dit, paf, skill check, vite appuie sur espace, mais non, pas trop vite, juste à un moment bien donné, vous voyez. Ils ont voulu reproduire ça, et du coup, bah, les skill checks, c'est un jet de dé. Voilà, donc réussi, c'est réussi, raté, c'est raté. Donc, dans skill check, il y a skill, donc... Euh Compétences, vous voyez le fait de savoir faire, de, de, de tester l'habilité de quelqu'un, et eh ben le skill check dans Dead by Daylight, le jeu de société, c'est un G2D, c'est-à-dire la notion aléatoire la plus ultime. Ça fait partie des choses que je trouve sympa qui montrent que bah, l'éditeur n'a pas voulu s'emmerder, je veux dire, là, il faut le dire assez clairement. Les communications secrètes, les, les positions donc non cachées, bah, vous le voyez ici, hein, chacun, chacun sait bien où sont les autres. Et si je devais faire un début de conclusion, on ne va pas passer des heures sur, sur ce jeu, je voulais juste lancer une espèce de, de, de cri du cœur. Euh, en tout cas, on ne va pas passer des heures sur TTS. Il y a, ça existe, je veux dire, des jeux à. Comment dire Pas à identité cachée, mais à déplacement caché. Ça existe, il y en a des bons dans toutes les gammes. Que vous preniez du Mr. Jack pour le plus familial, jusqu'à du, je sais pas, du Mine MGMT récemment. Euh, ça existe, ça se fait, en fait, c'est possible. Il faut juste avoir l'envie et se donner les moyens de développer un une mécanique qui est intéressante, on peut quand même, qu'on soit pas venu pour rien, hein, évoquer la DA, mais la DA je vais revenir après en conclusion, c'est important, mais quand même on peut voir que c'est moche, je veux dire, <rire> ce que vous voyez là, ce qui est pas vilain en soi, hein, ce sont des images du jeu, tout simplement, c'est celle-là d'être redessinée, mais vraiment sur l'identité graphique du jeu, Donc vous avez les personnages, c'est très bien, là, je suis désolé, on voit rien, donc c'est censé être une forêt, si vous enlevez tous les pions vous voyez, alors ce sera en meilleure définition bien sûr dans le jeu final, mais vous voyez des pièces, voilà. Et euh, l'ADA d'un jeu, c'est ça quoi. Donc une fois que vous êtes en jeu, donc vous ne voyez que dalle, beaucoup de couleurs, ça c'est sûr. Beaucoup de couleurs, puis un plateau qui est allez, assez sympa, avec on retrouve un petit peu les percs qu'on peut débloquer dans le jeu. C'est à peu près tout, c'est bien au moins sur l'ADA, j'aurais pas été trop long. On est donc, mais là c'est une évidence, on est donc encore une fois, et vous m'avez vu venir depuis le temps, euh, sur une licence, sur une adaptation qui ne s'adresse pas du tout aux joueurs de jeux de société, qui s'adresse aux fans du jeu vidéo, qui sont, si possible, ce serait mieux, pas du tout pratiquants de jeux de plateau, parce que là, avec deux pages, quatre pages, pardon, deux règles, vous n'allez pas les perdre. Mais en même temps, c'est pas assez complexe pour attirer quelqu'un qui a déjà joué à autre chose qu'au Monopoly. Donc, on est sur, j'ai même pas envie de dire, une exploitation commerciale, puisqu'on n'a rien du jeu, à part l'ada et encore, on a le titre, on a trois, quatre images sur le plateau, c'est à peu près tout. Mais ça, ça se voit aussi sur la page de campagne. Et c'était le cas sur Modifus, souvenez-vous, ou souvenez-vous pas, mais allez voir, la page Game Found de Elder Scroll, criait le fait que l'éditeur s'en battait complètement du joueur de jeux de société et ne s'intéressait finalement qu'à l'argent du gentil fan d'Elder Scroll qui ne joue donc qu'au Monopoly ou qui ne joue pas du tout. Là, on va regarder la page Kickstarter de Dead by Daylight, c'est exactement la même chose. Alors j'en profite, tant que je suis là et que c'est la vidéo ouvrale, pour montrer aussi l'implication de Kickstarter auprès de sa communauté francophone, avec ce sublime financez-les, ER ici, qui est là depuis plusieurs semaines. Donc ça prouve bien qu'ils ne s'intéressent pas trop à ce qu'ils affichent. C'est assez spectaculaire, je pense que tout le monde l'a vu, mais je le mets en avant. C'est quand même beau, merci Kickstarter de, de nous respecter aussi. Allez, Dead by Daylight. Alors, qu'est-ce qui me fait dire euh, que l'éditeur s'en fout Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'ils n'ont quasiment aucune revue, aucun retour. Vous savez, on pense qu'on veut des reviewers, hein, des gens comme moi, qui estiment avoir la, parfois une espèce de, de parole divine. Mais c'est quand même de bon ton d'essayer d'en mettre deux, trois, pour aller dire, je moins l'aval de cette communauté, surtout quand je fais une adaptation euh, de jeux vidéo, par exemple... Euh... Voilà, j'ai la reconnaissance d'une partie de cette communauté, et donc c'est un vrai jeu de société. Là, on n'en a pas. Alors, on a quand même deux, trois habitudes rigolos. On a des anonymes, ça c'est parfait, j'adore aussi quand on, on cite les playtesters ou des, des joueurs de jeux vidéo, en hein, disant. J'aime beaucoup ce jeu, c'est sûrement le meilleur du monde. Euh, donc on a une explication du jeu, ça c'est très très bien. Encore un anonyme, j'imagine. Alors, je ne sais pas ce que c'est que c'est. C'est Fog Whisperer, je pense que ce sont des... Euh... Voilà, des membres de la communauté de Dead by Delect. Euh, on descend un petit peu. Alors, on a quand même, il faut être honnête, il hein, y en a une de review. Elle est bien bas, d'ailleurs. Euh, elle est assez neutre. Et elle vient... il y en a sont deux maintenant. Tro ah, trois Bon, OK. Donc, il y en a avec qu'une, euh, encore hier, quand j'ai regardé, sachant que j'enregistre cette, euh, cette vidéo à mi-campagne. Euh, donc, sachant que sur les trois, on en a deux qui sont faites par un Yesman. Euh, Ce n'est pas trop mon habitude de critiquer les, les, YouTubers, euh, les autres YouTubeurs. Mais bon, Quakalop, ça reste du Yes-Man, ça reste hein, quelqu'un qui, qui vide ça et qui, euh, qui pratique des tarifs qui sont quand même assez, euh, assez dispendieux. Euh, donc sans surprise, hein, voilà, on a du, du Quakalop et puis on a un 4 TV. Alors Peignercad, bon voilà, je ne connais pas. Euh, on a d'autres trucs aussi marrants, donc bon, ça ne fait pas lourd quand même. <rire> je maintiens mon point, ça ne fait pas lourd. Euh, Eurogamer, qui a toute sa place là, j'imagine, hein, en plus, bon, même pas d'icône, pas, pas grand-chose. Euh, avec un jeu de mots sympa, hein, où le, hook, le crochet, vous allez être accroché, euh, les crochets de boucher, MDR, et le fameux que j'aime beaucoup, euh, baquez-le si vous osez. Qu'est-ce que ça vous dit du jeu Je ne sais pas. Voilà, bon, euh, on a fait le tour de ça, et finalement, euh, ils arrivent à... Bon, ils ont une page qui est assez contenue, finalement, avec... Euh... Il ouais, y a pas mal de miniatures. Euh, et ils arrivent à expliquer le principe du jeu vraiment ce que vous expliquez en euh, voilà en en, quatre, en, en cinq, euh, cinq, six animations euh, vous avez, enfin vraiment quand vous lisez ça en fait vous avez vu tout ce qu'il y avait à dire sur le jeu et je le pensais pas avant d'ouvrir le livre de règles mais si vraiment il euh, y aura pas plus que ça il y a un truc qui est intéressant je trouve sur cette page alors désolé si je fais beaucoup de, de scroll un petit peu un petit peu énergique j'ai pas l'habitude je le fais pas aussi bien que certains qui ne font que ça présenter les pages etc en parler euh, de manière plus posée euh, c'est la disparité entre le nombre de contributeurs qui est assez élevé, finalement, euh, relativement, pour un projet. Euh, alors, l'éditeur a une petite aura quand même, hein. L99, c'est pas non plus. Euh, euh, c'est pas un débutant. Il a sorti des jeux qui sont assez fameux d'ailleurs, euh, mais là, c'est peut-être pas leur, peut pas leur plus, plus grande réussite. Donc, la, la disparité entre le nombre de contributeurs et puis l'argent touché, parce que finalement, 500 000 dollars euh, à l'échelle d'une campagne à succès, c'est pas énorme. Elder Scroll, qui avait eu un succès assez décevant, euh, avait largement passé le, le, le million euh, et c'est parce qu'en fait cette boîte là n'est pas très chère et ça c'est un truc qui m'intrigue pas mal on est sur une, euh, une version standard avec quand même des miniatures hein, qui a 45 euros alors qu'il n'y a, bon, a pas énormément de, de miniatures il ne faut pas oublier qu'à côté de ça il y a très peu de matériel que ce ne sera que du carton mais ça reste abordable du coup ils font un beau coup parce que je pense qu'il y a pas mal des gens en tout cas des européens qui vont bacquer et qui ne connaissent pas le système Kickstarter qui vont être surpris euh, par le shipping plus taxe, évidemment. En tout cas, voilà, on est sur un jeu qui, on pourrait avoir l'impression qu'il n'a pas fonctionné, il faut pas oublier qu'on va, je pense, très largement passer les 7000 contributeurs en fin de campagne, même si la somme ne sera pas astronomique. Alors évidemment, vous allez me dire, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de faire des, des adaptations feignantes de jeux de société en jeux vidéo aussi Absolument. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit aussi, et c'est ce que je fais depuis un moment, euh, d'alerter sur une sorte de dérive, alors qui n'est pas majoritaire, je ne vais pas, euh, pas être trop alarmiste, mais une dérive un peu rampante comme ça du, du monde du crowdfunding et du jeu de société en général euh, vers quelque chose qui euh, prend de plus en plus et travers du jeu vidéo justement. Et je prends une espèce de droit de réponse en retard il n'y a pas très longtemps dans, une, dans un podcast autour du jeu, euh, j'ai changé avec euh, Martin entre autres et, et, et Pénélope euh, avec Nicolas de Crash Test Meeple, euh, justement du danger peut-être avec euh, l'argent qui est en jeu aujourd'hui, avec le, euh, les boîtes un petit peu étrangères au milieu artisanal du jeu de société qui se lancent dans le bain. Est-ce qu'on n'a pas un risque d'avoir un jour hein, un EA Games, un Ubisoft du jeu de société qui, qui émergera Et euh, Martin avait eu cette réponse qui n'est pas fausse. Hein, il m'avait dit euh, « Tant que le jeu est bon, on se fiche de qui est derrière ». Et bon, à ce moment-là, vous savez, les podcasts, ça va très vite. J ai, j ai pas, j'ai pas relancé le truc, mais... Ce que je voulais dire, c'était pas est-ce que euh, c'est pas bien si euh, Ubisoft faisait un jeu de société, je m'en fiche complètement. Ce que je voulais dire par dérive et professionnalisation, c'est exactement ça. C'est-à-dire le fait aujourd'hui de venir nous pondre des bouses ou des trucs qui sont tout juste moyens à des prix qui me paraissent en plus au mieux audacieux. Euh, pour quelque part, je vais pas dire piégé, mais pour aller chercher une, une population qui déjà sait pas vers quoi elle s'aventure et en plus a aucune. Euh, avec aucune appétence à la base euh, pour, le, pour le hobby. Est-ce qu'aujourd'hui, troisième question, euh, il ne serait pas peut-être sage euh, de moins taper, alors je sais que c'est plus partisan, mais en même temps je ne suis pas là pour être neutre, euh, d'arrêter de taper sur Mythic Games, d'arrêter de taper sur, tiens récemment, sur euh, RioZen en disant oui mais c'est juste un ok game, euh, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se focaliser sur euh, ce genre d'éditeur euh, qui pour la plupart sont rarement des nouveaux, qui vont aller chercher des concepts, qui vont les bâcler, les adapter un peu comme ils peuvent, aller drainer comme ça 500, 1 million d'euros. Est-ce que c'est pas plus là qu'on devrait aller, avant de s'en prendre, à des éditeurs qui, quoi qu'on en pense, euh, font un travail de DA, ont des artistes derrière, et puis essayent mécaniquement au moins d'être à un niveau qui j'estime acceptable, au-delà de, bah, de ce néant qu'on a là devant les yeux. Mon problème, si vous voulez, au-delà de, euh, bah, de tout ce que j'ai dit, un petit peu pêle-mêle, hein, ce sont des vidéos qui sont... Euh, qui sont peu scriptés que quand je suis comme ça de, de, devant le PC. Ce qui m'embête, c'est que moi, comme beaucoup, et euh, bah dans la même, le même podcast dont, podcast dont je vous parlais, on avait ce, ce débat, y compris avec Pénélope, euh, j'estime que le jeu de société est une œuvre d'art, doit être une œuvre d'art, au même titre que le jeu vidéo d'ailleurs, euh, et qui doit presque se battre aujourd'hui pour avoir cette reconnaissance d'œuvre d'art, euh, pour aller au-delà du Scrabble, pour aller au-delà de, de la bonne paye, pour changer, pas toujours taper sur le même jeu. Et, est, et ça, ça ne nous aide pas, en fait. Ça aide pas, ça aide pas les petits créateurs qui, eux, se donnent du mal à créer des jeux avec moins d'argent en marketing euh, et n'arriveront jamais à faire 5000 boîtes. Euh, ça ne nous aide pas d'avoir un jeu où, finalement, l'ADA, et c'était la même chose sur Elder Scrolls, euh, l'ADA, c'est juste prendre 3-4 textures du jeu, du jeu vidéo, la foutre sur des plateaux, euh, plaquer ça sur un thème bien lambda, bien facile à comprendre, euh, pour aller chez, attirer le chaland, finalement, euh, et puis vendre ça, vendre ça en masse, moi ça me fait de la peine quelque part, même si encore une fois ils ont tout à fait le droit, c'est un truc qui m'insurge un peu, euh, parce que des bonnes adaptations de jeux vidéo il y en a. on peut euh, prolonger finalement une vision d'auteur, euh, je pense, ça ne date pas d'hier, mais je pense à l'Histoire of Mine par exemple, où on ne se contente pas juste de reprendre le plateau avec l'espèce de bâtiment ruine dans lequel vous vivez, on va créer une histoire, on va créer des personnages autour, euh, là, comme dans ce fameux Elder Scroll de Modifuse qui était vide comme une coquille, vide, euh, à l'exception de quelques cartes de narration, pour être complètement honnête, on n'a rien, on reprend juste des textures et on le met sur un truc qui existe déjà. Donc il y a mille jeux qui font mieux que Dead by Daylight, qui existent déjà, qui sont faits par des gens qui croient en ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font, et j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi il n'y a pas plus de gens, finalement, qui s'insurgent. Euh, pas pour l'interdire, encore une fois, bien sûr que non, mais pour dire peut-être à, à cette communauté qui découvre, qui arrive, euh, attendez, il y a peut-être mieux à faire de son argent euh, il y a peut-être des frais cachés sur cette campagne là et le jeu de société en fait c'est pas ça euh, c'est pas ça ce serait viable à la limite ça pourrait être très moche ou juste repompé comme ça euh, si au moins on avait les sensations du jeu qui sont des sensations assez uniques on n'a même pas ça on n'a même pas les sensations on est sur je vous dis même Mr jack fait mieux en termes de tension et de, euh, de, de travail de, de, de mécanique voilà, c'était un petit peu mon bah mon coup de gueule, mon message, euh, comme me l'a dit quelqu'un à qui je fais un coucou, un message d'utilité publique. Euh, si vous ne connaissez pas trop le jeu de société et que vous avez le courage de m'écouter jusqu'au bout, euh, essayez d'aller sur les forums, sur les réseaux sociaux, essayez de parler avec des gens autour de vous. Il euh, y a mieux en fait. Euh, ça, c'est peut-être correct, oui, euh, mais il y a mieux, il y a plus beau que ça. Enfin, je veux dire, il y, y a tellement mieux à faire que d'encourager ça. Il y a tellement de créateurs aujourd'hui euh, qu'il ce qu'ils font avec le cœur et, et qui méritent qu'eux, euh, bah, qu qu'on les encourage, quoi. Voilà, euh, prenez ça comme vous le voulez. Euh, en tout cas, pour moi, on est vraiment dans la lignée de ce qui s'est passé avec Elder Scrolls, j'espère ne pas en voir trop, euh, je ne ferai pas une vidéo comme ça à chaque fois, mais ça m'a fait aussi du bien d'en parler et je pense qu'il y a aussi une partie de la communauté qui pense comme moi et qui sera peut-être contente de se retrouver dans ce que je dis aujourd'hui. Voilà, je vous laisse là-dessus, portez-vous bien, backez des campagnes qui, à votre avis, en valent le coup, soutenez des vrais auteurs qui font des choses avec leurs tripes, a très bientôt, salut